Ok, bienvenue à tous, prenez un siège, je vous en prie, c'est l'heure de, de la digestion, <rire> venez avec moi digérer. Donc je vais vous parler de chorégraphie et d'orchestration de services, alors microservices ou pas, serveurless ou pas, euh, à la limite peu importe, euh, Les différentes approches etc. Donc c'est une présentation que je donne d'habitude avec mon collègue Mette Atamel mais qui euh, n'a malheureusement pas pu venir mais j'ai gardé son nom, parce que c'est un travail collectif. Donc, chorégraphie, orchestration, donc je ne vais pas parler de ce genre de chorégraphie. Je laisserai mes filles qui sont fans de danse faire ça et elles feront ça mieux que moi, ni... Euh, bon, j'aime bien jouer de la musique, mais je ne pense pas que je puisse jouer à cet endroit-là. Mais on va parler plutôt de commandes et services dans des architectures à base de microservices, et, d'architecture de, de, de, de, orientée, orientée événementielle, etc. Euh, comment ça peut fonctionner Donc là, si on prend un exemple, euh, on va dire une sorte de, de site d'e-commerce. Alors là, j'ai mis des icônes avec des produits Google Cloud, parce que je travaille chez Google. Oui, j'ai oublié de me présenter. Donc Guillaume Laforge, euh, je suis développeur advocate euh, chez Google. Et je me focalise sur les produits serverless surtout et puis d'intégration, dont on va en voir un tout à l'heure. Et euh, donc, je me focalise sur ces produits-là. Là, ici, c'est vrai que j'ai mis un exemple avec Google App Engine, Cloud Run pour déployer des containers, Cloud Functions pour déployer des, des fonctions mais on n'est pas forcément obligé de... Voilà, c'est des services de manière générale. Donc, imaginons un service d'e-commerce avec... Ben, on arrive sur le site web, on, fait... on prépare une commande. Ensuite, on va passer cette commande ici à un service qui va préparer... Le... Enfin, qui va utiliser votre carte bleue pour faire le paiement, un service de paiement. Euh, ensuite, après, on va avoir euh, un service qui va euh, pouvoir euh, envoyer, préparer la commande et envoyer la commande. Et puis, on va terminer avec euh, ici un autre service de notification euh, qui va envoyer des emails vous disant vous allez bientôt recevoir votre commande. Donc, quand on a ce genre de services qui sont déjà séparés, donc là, on n'est plus dans le contexte d'un monolithe, on a différents services euh, déjà bien séparés. Euh, mais là, ici, qu'est-ce que je fais euh, En fait, j'ai mon front-end qui va appeler... Le service euh, ici de, de paiement, le service de paiement qui va appeler après ma fonction, de, euh, qui prépare les, euh, la commande et ensuite euh, qui appelle un autre service encore après. Euh, mais de manière finalement séquentielle, il y a une chaîne d'appels et qu'est-ce qui se passe s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette chaîne-là Donc il y a des avantages et des inconvénients. Dans les avantages, c'est que euh, donc quand on a séparé... Alors, le, les monolithes, c'est bien, et rester avec des monolithes tant que vous n'avez pas besoin de faire des microservices, je pense que ça peut être un conseil déjà de base qu'on peut mettre de côté. Imaginons que vous êtes passé sur une approche orientée plutôt service. Donc, ce qui est intéressant, euh, c'est que bah, euh, c'est assez facile à mettre en place des services qui s'appellent les uns les autres. Imaginons, c'est du reste, on appelle une API REST, ce n'est pas forcément très très compliqué. Après, dans les inconvénients, euh, bah, on va avoir beaucoup trop de couplage entre les différents services. Et effectivement, s'il y a quelque chose euh, dans cette chaîne qui foire, donc on a un single point of failure, bah, parce que le service qui est euh, là euh, au milieu, par exemple celui qui prépare, euh, qui prépare la commande ou celui de, de paiement s'il foire, bah, le, toute la, la transaction euh, ou ce process métier va échouer. Euh, de même aussi, euh, donc si on appelle un service, on va avoir euh, parfois des erreurs. Parce que euh, la carte bleue est peut-être pas passée, parce que euh, la notification n'a pas pu se faire immédiatement. Euh, du coup, comment on va gérer la gestion des erreurs quand on appelle un service euh, Quelle va être la logique de réessai euh, pour réessayer d'appeler le service jusqu'à ce que ça passe De timeout parce que peut-être on ne va pas attendre trois euh, heures que euh, la carte de crédit soit validée. Et puis de manière plus et donc euh, si on veut gérer ça au niveau du code de chaque microservice qui appelle un autre microservice. Euh, on va vite avoir un petit peu de code de spaghetti où on va mélanger un petit peu les, euh, comment dire en français, enfin les concerns. Euh, donc on va avoir du code métier puis d'un seul coup du code un peu de, de logique technique pour gérer euh, des appels. Euh, ça ne devient pas forcément toujours très propre. Et puis, euh, donc qui s'assure là quand on a une chaîne d'appels que l'ensemble du process métier a réussi ou échoué Donc ce n'est pas forcément clair de savoir exactement où on en est, si ça foire en tout cas au milieu avec une autre approche qui est plus... Donc là, c'est vraiment la, euh, la chorégraphie. Donc c'est pour ça que le, le terme vient de là. La, la chorégraphie, en fait, des événements et des messages, quand on utilise, par exemple, un, on va dire, par exemple, Apache Kafka, si vous utilisez ça. Euh, sur le cloud, par exemple, sur Google Cloud, peut-être, vous allez utiliser euh, PubSub. Euh, et cette fois-ci, euh, imaginez que c'est la même transaction euh, sur un site d'e-commerce. E cette fois-ci, on a toujours donc les quatre euh, services, mais après, ces services, en fait, ils envoient et ils reçoivent des messages, des événements. Donc, quand ils envoient euh, ou quand ils reçoivent déjà, ils attendent, ils écoutent, euh, je vais attendre un message de, euh, euh, par exemple. Donc, le front-end va envoyer un message euh, de dire, euh, bah, tiens, le payment processor, je veux que tu euh, gères le paiement avec cette carte de crédit. Et le payment processor, il va écouter sur un topic, par exemple, et puis récupérer le message et faire ce qu'il a à faire et dire après, euh, paiement réussi, paiement échoué. Il va renvoyer un nouveau message. Donc, quand on prend cette approche là, on a bien découpé. Euh, en fait, les, finalement, ces services là, ils vont être indépendants. Ils vont pouvoir euh, ne pas s'occuper de ce que les autres services font. Par contre, quand on a, donc là c'était un, un truc vraiment séquentiel, hein, ce que je proposais ici, mais quand on a un process qui est un petit peu plus compliqué, avec euh, peut-être des boucles, avec des branches, avec euh, des conditionnels, euh, va ici dans telle condition, euh, etc. Par exemple ici, euh, donc imagine, euh, imaginez que euh, je vérifie si dans mon inventaire j'ai euh, ce qui a été commandé, alors oui ou non, euh, je vais dans une branche ou je vais dans l'autre. Si par exemple il n'y a plus euh, ce que j'ai commandé, ben, il va falloir appeler le fournisseur pour faire un réassort. Après, il va falloir aussi mettre à jour euh, ben, l'inventaire dans la base de données, que ça vienne du stock ou que ça vienne du, du réassort. Après, on va faire euh, les notifications. Peut-être qu'aussi on va rajouter un petit peu de complexité euh, si la commande est... Euh, élevé, Peut-être qu'on va dire aux, aux commerciaux d'aller regarder ce que fait ce client-là, parce que c'est un bon client. Donc on peut voir que, assez rapidement, n'importe hein, quel process métier peut devenir assez compliqué. Et dans ce cas-là, l'approche orientée événement, euh, avec des messages, euh, de, ben en fait, ce n'est pas forcément simple à décrire et à bien comprendre euh, quelle est la logique qui se passe derrière tout ça Comment tous ces messages, le flux de ces messages, commence à créer euh, le process métier qu'on veut modéliser Donc Dans les avantages, donc on a toujours euh, le fait que les services sont vraiment découplés. donc Il peut y avoir euh, des releases indépendantes les unes des autres. Il peut y avoir des équipes différentes euh, qui vont euh, s'occuper de chaque service sans trop se soucier des autres, à part le contrat des, des messages, des événements qui sont échangés. Euh, on n'a plus de single point of failure, c'est-à-dire que euh, bah, si à un moment le service de paiement y tombe, bon, bah, à un moment il va revenir et puis il va prendre les messages qui, qui l'attendent. On va avoir aussi. Alors, euh, ouais, ça, c'est une des caractéristiques que j'aime bien, en tout cas avec euh, l'approche orientée événement, c'est que je trouve que c'est assez flexible et extensible. C'est-à-dire euh, on a déjà des événements existants, peut-être que je vais créer un nouveau service qui va écouter ces mêmes événements-là et s'intéresser et s'abonner à ces événements-là. Ou si j'ai euh, des nouveaux événements, ben, je peux facilement en créer, peut-être créer des nouveaux topics euh, dans PubSub, dans Kafka ou autre, euh, et puis euh, créer des, nouvelles, euh, des nouveaux abonnements à ces nouveaux topics. Donc c'est assez facile à étendre sans disrupter l'existant euh, des, des process qu'on a en place, des services qu'on a en place. Après, dans les inconvénients, moi, ce que je trouve et ce que j'ai un petit peu vécu là sur le... Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est à la fin, j'ai un petit use case. d'une, C'est une petite application de partage de photos que je vous montrerai. Je l'avais écrite de manière... Enfin, avec la chorégraphie des événements. Et après, je l'ai réécrit avec une approche plus orientée orchestration. Et donc, je fais les contrastes avant, après, on va dire. Euh, et en fait, ce que j'avais vu déjà, ne serait-ce que sur cette petite application-là, c'est que bah, quand il y a, même quand on est en mode développement, c'est pas forcément quand ça foire en production, mais même même aussi au, au développement, et ben, on s'aperçoit que c'est pas facile de comprendre toujours ce qui se passe. Euh, un événement va générer une cascade de choses, mais si par exemple je vais regarder, tiens, dans mes logs, il y a un service qui a foiré, mais du coup, c'est quel événement qui a déclenché ce service-là du coup, il faut que je retrouve tous les autres appels euh, associés, c'est-à-dire euh, peut-être que tel autre service a émis tel autre message qui a déclenché mon euh, service qui a échoué, etc. Et en fait, on s'aperçoit que bah, débugger, à retrouver ces petits dans les logs, etc., ce n'est pas si simple que ça. Ensuite, il y a tout ce qui est euh, bah, gestion des erreurs, des retry, etc., euh, c'est des échanges de messages et il n'y a pas forcément euh, un endroit où on peut spécifier et dire bah, si ça, ça a pas marché, il faut réessayer, réessayer. Ou alors c'est à l'intérieur de la logique des services même. Et puis, euh, un autre inconvénient, ça va être euh, du coup un avantage pour l'approche euh, orchestrée, c'est que euh, les business process, alors appelez ça des transactions, des process métiers, appelez ça comme vous voulez, mais un truc qui s'étale sur plein de services... Euh, en fait, on n'a pas, Alors, à part si vous documentez bien votre, pro, de votre projet, votre produit, euh, mais souvent, on n'a pas forcément écrit quelque part euh, l'enchaînement de tous ces appels, de ces microservices, etc., tous les types de messages d'événements qui sont échangés. Et du coup, imaginez quelqu'un euh, à nouveau vient dans votre équipe et euh, bah, regarde les messages qui vont à droite à gauche et tu vas voir, ça va faire quelque chose. Il va falloir creuser un petit peu pour essayer de bien comprendre euh, quelle est la logique d'enchaînement de tous ces événements, de tous ces messages, si on ne l'a pas bien documenté et écrit quelque part, et si on n'a pas oublié de mettre à jour la documentation, etc. Euh, et après, bah, c'est pareil, euh, qui s'assure que le process métier est arrivé euh, au bout et avec succès. Euh, ça aussi, c'est quelque chose à mettre en place. Alors qu'avec une approche plutôt orientée, orchestrée, donc là, euh, je mets en fait à la place du... Alors ça ne veut pas dire que j'ai plus besoin ou que j'utiliserai plus jamais de, de broker de messages, de choses comme ça. Euh, mais en fait, ici, je vais avoir un nouveau composant, un nouvel outil, un orchestrateur qui va connaître un process métier ou plusieurs process métiers et qui va appeler de lui-même les différents services dans le bon ordre et qui va euh, éventuellement faire des boucles, faire des branchements en fonction de ce qui est retourné par tel ou tel service. Donc ça, ça va avoir euh, des avantages et des inconvénients. Dans les avantages, c'est que euh, en fait, dans, quand on utilise ce genre d'outil-là, il y a une manière de décrire c'est process métier. Donc là, moi, celui que je vous montrerai en démo tout à l'heure, qui est sur Google Cloud, mais après, euh, donc là, ça, ce que j'ai fait, c'est avec Google Cloud, mais dans le principe, ça s'applique avec d'autres outils aussi. Hein. Donc je ne veux pas spécialement faire un product pitch. Euh, donc ce qui est intéressant, c'est que ces outils-là permettent de décrire les process métiers. Celui que je vais vous montrer, je peux utiliser YAML, je peux utiliser JSON pour dire, voilà les différentes étapes de mon process. Et du coup, ce qui veut dire que si j'ai ça dans un fichier YAML, je peux le mettre dans Git. Je peux faire un peu de GitOps et redéployer euh, euh, mes euh, workflows, mes business process, euh, dès qu'il y a une mise à jour de, de, de ce business process et de, de sa forme euh, sérialisée. Euh, on peut voir aussi dans ces outils-là où est-ce qu'on en est, à quelle étape on en est de l'exécution d'un workflow, d'un business process. On peut aussi déclarativement dire, alors euh, oui, dans ce process, je dois appeler tel service, mais dans ce process-là, je veux telle gestion d'erreur, de réessai, etc. Alors que peut-être je vais réutiliser le même service dans un autre business process, mais avec peut-être une autre logique ou un time-out plus court ou des choses comme ça. Donc on peut séparer. Cette gestion d'erreurs est de manière plus fine par business process, ce que je trouve intéressant. Après, plutôt que d'utiliser l'approche événementielle où il faut des connecteurs pour, je sais pas, Pulsar, Kafka ou autre avec des librairies, là, on revient vers une approche plutôt REST où, je ne sais pas, vous utilisez peut-être GRPC ou autre, et ce qui est une approche assez simple aujourd'hui d'appeler des services et d'exposer des services. Euh, et en tout cas, bah, voilà, les services restent toujours indépendants les uns des autres. On a toujours les, les mêmes bénéfices d'avoir de, de, des équipes indépendantes sur chaque service, etc. De scaler différemment chaque service, etc. Après, dans les inconvénients, bah, euh, effectivement, c'est un nouvel outil dans son architecture, dans son projet. Donc, c'est aussi un nouvel outil à maîtriser, à maintenir, etc. Euh, évidemment, comme euh, même dans une approche événementielle, si Kafka tombe, bah, tout tombe. Là, si l'orchestrateur tombe, tout tombe aussi. Donc, c'est vrai qu'on retrouve un single point of failure. Mais euh, si vous utilisez, euh, par exemple, si c des outils euh, fully managed, euh, hébergés par un cloud provider, en général, il y a des SLA qui vont bien et vous pouvez être à peu près sûr que ça va tenir la charge et euh, que ça va être euh, up and running euh, assez longtemps. Euh, dans les inconvénients aussi, je dirais, euh, on perd un petit peu en flexibilité euh, par rapport à l'événementiel, dans le sens où, ce que je disais tout à l'heure, on peut facilement rajouter un événement ou rajouter un nouvel abonnement à euh, un événement existant. Euh, là, ça peut être éventuellement un peu plus compliqué euh, d'étendre. enfin Oui, il faut faire des nouveaux, des adaptations à un business process ou à plusieurs. Euh, donc ça peut être éventuellement un petit peu plus euh, ce que, ce que j'aimais bien avec l'approche événementielle il n'y avait pas de disruption des autres services là peut-être qu'il va falloir mettre euh, à jour un ou plusieurs business process après un autre inconvénient euh, mais qui est valide aussi pour moi en tout cas dans l'approche événementielle euh, c'est que euh, donc je dis process métier plutôt que transaction parce que ce n'est pas forcément, pas, pas forcément des transactions distribuées euh, genre XA et puis Two-Face Commit et, et j'en passe. Euh, mais par contre, donc ça va être plusieurs services qu'on va appeler dans un même process métier. Et qu'est-ce qui se passe effectivement s'il y a de la gestion d'erreur et qu'on veut revenir en arrière C'est-à-dire, on veut faire en quelque sorte un rollback de ce que les autres services précédents, qui ont déjà été invoqués, euh, de ce qu'ils ont fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait euh, Il faut prévoir, comme à la vieille époque, des gros systèmes et tout ça, des transactions compensatoires. Donc, il faut prévoir, dans un si on utilise un outil de, de workflow, un orchestrateur, il va falloir prévoir que, alors là, j'ai déjà fait le paiement, mais en fait, euh, bah, finalement, il y avait une erreur dans l'inventaire et du coup, en fait, il faut que je, re, euh, je rembourse le, le client qui a, qu a commandé. Bah, Peut-être qu'il va falloir que je rappelle à nouveau le service de, de paiement pour dire, euh, attends, euh, je veux refaire la même transaction, mais dans l'autre sens. Au lieu d'un plus, tu mets un, un moins pour rembourser le, le client ou un moins au lieu d'un plus, je ne sais plus. Donc, chorégraphie ou orchestration de services, euh, quand utiliser l'un ou l'autre. Donc, la, euh, la réponse classique des, des consultants et ou, enfin, ou des développeurs, bah, ça dépend. Ça dépend de quoi. La chorégraphie, c'est sympa. Euh, Peut-être quand euh, euh, les services ne sont pas... Euh, euh, reli... enfin, euh, reliés euh, de manière euh, trop proche ou qui peuvent exister dans, dans des contextes, enfin un peu dans le sens euh, « bounded contexte » du Domain Driven Design. Euh, L'orchestration, peut-être quand les services sont plus liés, plus proches et euh, sont dans un... par exemple, des services euh, qui vont être assez spécifiques à un process métier en particulier. Euh, un, un autre cas d'utilisation, je dirais aussi, euh, parce que souvent, en fait, dans l'approche orientée événementielle, finalement, les process métiers, enfin, le, le comportement de son système, c'est une sorte de caractéristique émergente du design, c'est-à-dire comment on a rajouté tel service, comment on a rajouté tel topic, tel type d'événement et de message, etc. Euh, tandis que là, si on est capable... Euh, comme souvent, il y a quand même des experts métiers dans nos entreprises qui sont capables d'écrire un diagramme, un flowchart, disant bah là, pour ce process-là, il faut passer par-ci, par-là, il y a telle condition, si euh, ça c'est vrai, alors euh, faire autre chose. Quand on est capable d'écrire ces process métiers sous forme de diagramme, bah, en fait, les orchestrateurs ils sont chouettes pour ça, parce que finalement, c'est juste une représentation avec YAML, JSON ou n'importe quoi, ou graphique peut-être, euh, d'un process métier qui peut être dessiné sur, euh, sur un diagramme. Donc, quand on a un diagramme déjà, ce n'est pas très compliqué de le retranscrire dans un langage euh, descriptif quelconque. Euh, plou plou plou, voilà. Euh, et du coup, oui, aussi, éventuellement, si euh, on aime bien l'approche euh, un peu RPC ou euh, REST, etc., euh, bah, euh, avec l'orchestration, on a tendance à utiliser... Enfin, on, on peut... Il y a aussi des outils ou des specs euh, qui proposent d'orchestrer des services en, décri en décrivant des événements et des messages. Mais sinon, euh, souvent, c'est des outils qui appellent des API euh, restes de, de vos services. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser l'un à l'exclusion de l'autre. Et on peut très bien utiliser les deux approches ensemble. Donc, avoir, par exemple, pour certains process métiers bien identifiés, un orchestrateur qui va appeler tout plein de services. Mais peut-être que plus grosse maille, euh, on va utiliser une approche événementielle avec euh, Kafka ou autre euh, pour échanger des messages, des événements qui vont générer l'exécution d'un business process orchestré. Donc on peut combiner les autres, enfin, les deux approches et euh, avoir un petit peu le meilleur des, des, des deux mondes. Donc dès qu'il y a un nouveau business process, on va le décrire dans l'orchestrateur, mais il va être triggeré, déclenché euh, d'une manière euh, enfin, événementielle. Donc, ce qui existe dans le, à droite, à gauche, là, les trois premières lignes, à chaque fois, c'est les, les cloud providers. Et la dernière, en général, je mets ce qui est open source. Donc, que ce soit chez Amazon, Azure, Google Cloud, donc on a différents outils. Donc, là, c'est la chorégraphie côté event-driven. Donc, pour faire de l'échange de messages, d'échange d'événements. Donc, que ce soit, voilà, donc chez nous, on a... PubSub, mais voilà, chez Azure, on a un, un service bus, etc. Côté euh, bah, broker de messages, etc. Ce qu'on voit le plus souvent, en tout cas, euh, ces temps-ci, ça reste quand même Kafka. Pulsar, On en entend, je trouve qu'on en entend beaucoup parler, de Pulsar, de plus en plus, euh, qui a certains avantages par rapport à, Fka, à Kafka. Euh, et puis après, des trucs plus classiques, genre euh, RabbitMQ ou, euh, ou genre Nats, je crois que c'est en Go, hein, c'est ça et euh, ou Par exemple, ceux qui sont un peu plus vieux, comme moi, qui faisaient du JMS dans le monde Java avant, euh, bah JMS aussi, ça permet d'échanger des messages, de créer des topics, des, des queues, etc. Côté orchestration, c'est pareil, tous les cloud providers proposent différents produits qui permettent de, de, de faire ça, de mettre ça en place. Euh, par exemple, chez Google, on en a deux, il y a Workflows, celui que je vais vous montrer tout à l'heure dans mon petit cas d'étude. Et Composer, en fait, c'est un produit qui est basé sur un projet open source, c'est Apache Airflow. Et c'est plus pour de l'orchestration de pipelines de données, de traitement de pipelines de données. Donc c'est moins, euh, ce n'est pas forcément pour des process métiers. Euh, voilà euh, alors avec mon collègue Mété on avait fait un, un alors, je ne sais plus si ouais, je l'ai mis à jour tout à l'heure normalement euh, on avait fait une sorte de petite euh, étude comparative des providers euh, cloud avec euh, ce que certains supportent ou pas en termes de, de fonctionnalité donc Workflow c'est euh, le plus récent des deux donc des fois il a peut-être un peu plus de rouge ou ouais, ouais. quoi par rapport à Step Functions il a à peu près autant de rouge je crois Logic Apps de Microsoft a l'air vraiment pas mal et couvre vraiment beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qu'on a euh, Non, bah, je vais les détailler tout à l'heure quand je vous montrerai la syntaxe de, de Workflow, parce que euh, on retrouve à un petit peu près les, les mêmes choses, les mêmes fonctionnalités euh, en termes de syntaxe dans les, dans les trois produits. Euh, un truc à garder à l'œil, euh, c'est une nouvelle spécification qui s'appelle serverless workflows, euh, qui est euh, en train d'incuber euh, au sein de la, de la CNCF, Cloud Native, je ne me rappelle jamais du troisième C non c'est quoi Cloud Native Computing Foundations, ça, je ne sais plus, euh, qui définit donc euh, un DSL, une syntaxe pour décrire euh, des workflows. Alors donc c'est serverless workflow, mais bon c'est des services, des microservices. Euh, qui permettent donc de, voilà, de décrire euh, ces, ces process métiers euh, qui proposent une spécification qui se base également sur d'autres spécifications. C'est ce, ce que je mets tout en bas euh, qui se base sur d'autres spécifications comme OpenAPI pour décrire les services et CloudEvents pour décrire les événements qui sont échangés. Euh, après, c'est une spec qui est assez récente et je n'ai pas encore vu aujourd'hui d'outils que ce soit open source ou euh, des cloud providers qui implémentent cette spécification-là. Donc je, je suis assez curieux de voir si ça va être adopté ou non. Et après, le problème souvent bah, des spécifications, c'est que euh, donc c'est un peu comme un, un diagramme de Venn où en fait, euh, bah, une spécification propose telle, telle, telle fonctionnalité. Le produit propose telle et telle et telle fonctionnalité, mais il faut trouver quelle est l'intersection commune. Parce que peut-être que je vais utiliser une fonctionnalité avancée d'un produit, d'un projet open source, mais peut-être qu'elle bah, n'est pas représentée dans la spécification. Donc les spécifications, c'est aussi intéressant quand on veut faire... Euh, migrer euh, ou être capable à un moment de switcher d'une solution à une autre. Euh, ou des fois, c'est juste une checkbox pour pouvoir rester suffisamment indépendant. Mais voilà, donc c'est un truc à suivre et, et à regarder. Alors moi, je voulais vous parler d'un outil que je vais utiliser dans ma petite case study, un produit donc qui s'appelle Workflows, qui permet euh, sur Google Cloud d'appeler et d'orchestrer n'importe quelle API. Donc que ce soit des API existantes de Google Cloud, par exemple les API de, de Machine Learning. Demain, j'ai mon collègue euh, Laurent Picard qui fera une présentation des API de Machine Learning pour les développeurs. Euh, donc je vous invite à, à la regarder. Euh, ça peut être donc ces API existantes sur Google Cloud, ça peut être les API que vous, les services que vous avez déployés, développés, déployés sur Google Cloud, sur euh, Cloud Run, euh, Cloud Functions, etc., des VM ou autres. Euh, mais ça peut être aussi des services, alors des services tiers, je sais pas, Twilio pour envoyer des, des SMS, euh, Stripe pour faire du paiement et j'en passe, ou vos propres services qui sont hébergés on-prem, chez un autre cloud provider, euh, si vous faites un, une architecture un petit peu hybride, qui permet d'orchestrer, en tout cas, voilà, des services exposés en reste de n'importe où. Donc le produit vient avec une UI sympa, on a des stats, on a euh, la liste de tous les workflows qu'on a, euh, on a une interface euh, Oups, pardon, je voulais juste revenir. Oh, c'était celui-là. Euh, une interface où on peut définir avec euh, un petit peu, Alors c'est pas un IDE, hein, mais il euh, y, y a un petit peu de support euh, syntaxique, de complétion, etc. pour définir euh, son workflow avec euh, YAML. Ici, on a une visualisation aussi à droite. De, bah, de la structure hein, qu'on a définie et décrit en YAML. On peut voir les exécutions d'un workflow. On peut voir aussi, donc là c'est la vue, euh, ce que je lui donne en entrée, le code, et je peux voir également ce qui est ressorti de l'exécution de mon workflow. Je peux voir les logs, etc. Maintenant, zoomons un petit peu plus sur la syntaxe. Euh, quand j'ai un process métier, euh, comme celui que j'avais évoqué au départ, là, on, on Payment Processor, Shipper et Notifier. J'ai trois services. Ben, en fait, je vais les définir. Ça va être mes étapes, ici, qu'on voit en jaune. C'est mes trois services. À l'intérieur de ces étapes, avec des petits tirés, ben, je vais pouvoir passer J'ai tel et tel service qui a besoin de telle donnée en entrée. Et dans Result, je vais avoir la sortie, c'est-à-dire le, le body, le JSON, le je sais pas quoi, qui est retourné par mon service. Ensuite, euh, je dis que c'est une API euh, que j'appelle avec un HTTP POST et je donne l'URL, et donc bon, body euh, et, et donc result, process result, ça va être une sorte de variable dans laquelle je stocke euh, le résultat. Après, quand c'est des services qu'on a, euh, soit des API de Google, soit des services que vous avez hébergés chez Google, on peut faire de l'authentification quasiment de manière déclarative, on a juste à dire « Ah oui, là, tu utilises OpenID Connect pour te connecter à tel service. » Donc, il y a OpenID Connect, Host2, etc. Euh, on peut aussi rajouter, si on sait qu'un service donné va prendre un petit peu de temps, on peut rajouter aussi des pauses. Donc là, il y a des, des méthodes, des, des built-in euh, functions, comme 6.slip qui va rajouter une pause dans mon workflow. Euh, 6.log qui va me permettre de loguer, comme je ferai un point log Debug pour un machin, pour ce que vous voulez. Euh, je peux, et donc, il y a tout un tas de, de built-in functions que vous pouvez utiliser dans euh, vos workflows. On a aussi, donc pour tout ce qui est, donc, je vous avais dit, euh, tout ce qui est gestion de réessais, d'erreurs, de, etc. Euh, ce qui est bien avec ce genre d'approche-là, c'est que on peut le faire et le personnaliser par appel de service et par euh, workflow. Donc ici, moi, pour mon paiement, bah, je peux faire une sorte de try-catch, comme je ferais en, en Java, en JavaScript et autres, pour dire, bon, euh, moi, je veux faire ça, alors j'essaye de faire ça, si ça ne marche pas, bah, peut-être que euh, je vais faire un branchement pour appeler un autre service, pour faire un peu un, un circuit breaker, ou des choses comme ça, et sinon, si vraiment ça ne va pas, bah, je peux quand même re, rejeter l'exception le, qui a été euh, envoyée. On peut aussi définir, quand on appelle euh, un service donné, on peut redéfinir le nombre de fois où on va réessayer. Donc, s'il y a une erreur 400, 500 ou autre qui est retournée, euh, je peux dire, je veux réessayer au moins cinq fois. Je veux qu'il y ait un back-off, euh, genre exponential back-off, euh, qui dit, bah réessaye au bout d'une seconde, euh, pendant, enfin, euh, qu'il y a un, un délai entre les réessais de maximum 60 secondes et de multiplier à, à chaque fois par deux. Donc, c'est-à-dire, au bout d'une seconde, de deux secondes, de quatre secondes, de huit secondes, de 16 secondes, 32. Et après, vu que ça n'ira pas au-delà de 60, bon, ça ira que jusqu'à 32. Donc, on peut faire ça et de manière déclarative, tout ça. Euh, quand on a des parties qui sont réutilisables dans un workflow, on peut créer des sous-workflows. C'est un peu comme si on faisait des fonctions ou des méthodes euh, dans une classe. On va externaliser cette logique réutilisable. dans. Euh, donc Là, il y a le workflow principal en haut, c'est main. Et en dessous, on va créer un sous-workflow qui prend des paramètres en entier comme une, comme une fonction, comme une méthode. Après, une fois que vous avez développé euh, votre workflow, vous allez le, le déployer. Donc là, soit vous utilisez l'interface graphique, soit vous utilisez euh, le, le SDK en ligne de commande G Cloud, Ou euh, vous pouvez aussi, euh, il y a une intégration aussi avec euh, Terraform. Euh, donc là, j'ai des commandes pour euh, déployer mon workflow pour exécuter un workflow et éventuellement pour lui passer des données et euh, voilà pour décrire le résultat qui a été obtenu après l'exécution d'un workflow. Donc là, maintenant, je vais vous parler de ma petite euh, case study c'est une application que j'ai développée à l'origine avec mon collègue pour pouvoir montrer les différents produits serverless de Google Cloud. Donc, je voulais utiliser App Engine pour, développer, pour déployer des apps, Cloud Functions pour déployer des fonctions, Cloud Run pour déployer des containers, de manière, tout ça de manière serverless. Euh, et j'utilise euh, tout plein d'autres produits de, de Google Cloud. Donc, c'était pour faire euh, en fait un workshop, un atelier pour euh, nos clients ou euh, que je donne des fois à des conférences, quand c'est des, des hands-on labs, des choses comme ça. Donc, j'ai développé une petite application avec mon collègue qui s'appelle Pick a Daily. Donc, c'est un petit jeu de mots sur euh, Pick a Daily Circus et Pick a Day, comme si on, faisait, euh, on, on mettait une, une photo par jour euh, sur un site de partage de photos. Euh, cette, euh, donc c'est issu d'un atelier. Là, si vous prenez cette euh, URL euh, en photo ou si vous la notez, euh, cet atelier, vous pouvez le refaire vous-même et créer cette propre application, votre propre application de partage de photos en euh, suivant les étapes de, ce, de, de, de, de, de ces labs. On appelle ça des labs. Et je vais vous la montrer. Alors avant de montrer le... L'architecture en dessous, là je vais vous montrer, alors c'est une variante, vous voyez le screenshot n'est pas tout à fait pareil, il y a des petites choses qui sont différentes, avec euh, David Pilato qui parle tout à l'heure d'Elasticsearch, d'ailleurs dans un Tools in Action. Euh, j'ai fait euh, des petites adaptations de, de l'application la, de, de, ce, de cet atelier pour intégrer euh, Elasticsearch et euh, utiliser Elasticsearch comme ma base de données pour les métadonnées de mes photos et également du coup pour indexer ces métadonnées et aller rechercher dans ces métadonnées. Donc cette application-là, on voit toutes les photos qui ont été euh, mises à jour. Je peux uploader euh, une nouvelle photo. Où je peux mon... ouais, si je vais faire ça... Euh, alors, j'avais des soucis avec le Wi-Fi tout à l'heure. J'espère que je suis avec le Free Wi-Fi. Tiens, OK. Ça a eu marché. Ça y est, ça vient. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais bon, c'est peut-être pas le Wi-Fi, en fait. Euh, enfin, c'est pas très rapide quand même. Allez, je voudrais juste uploader une petite photo, s'il veut bien. Peut-être que je vais quand même changer. Là, je suis sur quoi Sur le free wifi Je vais peut-être essayer l'autre. Euh... Parce que je ne vois pas le VDLU main. Euh... Tu plus la connexion en Ethernet euh, Ah, il y a une connexion avec l'Ethernet. Oh, c'est magnifique. Okay, Attends, je vais le mettre de l'autre côté. Ah oui, non, c'est trop court. Euh... Non, vas -y, vas -y. Si, c'est bon. Désolé. Bah, non, pas désolé, parce que je suis même pas sûr qu'elle marche. Que... Ah, peut-être qu'elle ne marche pas. <rire> Écoute, on va voir. Ah, si bah écoute, ça a l'air top. Merci, merci beaucoup. <rire> <rire> Ouhou, vive l'Ethernet. Euh, donc là, par exemple, j'ai... Euh, Qu'est-ce que j'ai Je crois que j'avais mis... Voilà, Je vais, je vais euh, uploader cette, cette image-là. Donc, je soumets euh, mon image. Donc, ce que je vous ai... pas, euh, J'ai cliqué submit ou pas Oui, il doit être en train de l'uploader. Parfait. Donc là, après, il va revenir à l'accueil. Il va traiter la photo et puis euh, la photo va apparaître. Quoi que je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment Ethernet bon. Bon, à la limite, c'est pas très grave si ça, si ça marche pas. De toute façon, je peux juste vous expliquer comment c'est censé marcher. Quand euh, j'ai pas de souci d'internet, Ah parce que je voulais vous montrer aussi le, la photo où je fais les collages de photos. Je vais faire juste un petit hard reload au cas où. Bon, c'est pas grave. Wi-Fi, Wi-Fi, Ethernet, Ethernet. Bref. Euh, alors normalement donc, dans cette appli je ne vais pas, pas m'éterniser dessus euh, l'architecture de cette appli euh, j'ai utilisé tout, tout un tas de services différents donc les utilisateurs arrivent ici uploadent une photo dans le frontal web qui est hébergé sur euh, Google App Engine les photos sont uploadées dans des cloud storage buckets euh, ça va contenir toutes mes photos mais également des miniatures que je vais créer pour ces photos et en fait dès qu'il y a une euh, image qui est stockée dans Cloud Storage, ça va lancer tout un tas de services différents. Donc, Par exemple, il va y avoir un service qui va créer des miniatures pour voir les petites photos en carré. Euh, à intervalles réguliers aussi, j'ai un service qui vérifie s'il y a des nouvelles photos ou pas pour créer un nouveau collage des dernières photos. Et puis, on a euh, ici une fonction qui va appeler une API, la Cloud Vision API, euh, qui va analyser cette photo et qui va... Alors, du coup, ici, c'est ce que je voulais vous montrer. Euh... Oui, vraiment... j'ai vraiment un souci. Euh... Euh, du coup, je ne peux pas vous montrer l'intégration avec Elasticsearch parce qu'on une... peut faire des recherches facettées, sélectionner un label, euh, voir toutes les photos qui contiennent, je ne sais pas moi, cheval euh, ou des choses comme ça. Donc, bon, je suis désolé que, ça, que la, la démo ne marche pas. Euh, donc, ensuite... Euh, donc, c'est ce service ici qui va faire euh, l'analyse de ce qu'il y a dans les photos et retourner les libellés sur lesquels on va pouvoir faire des, des recherches après. Et on, a, on stocke euh, les métadonnées. Donc, soit au départ, j'utilisais Google Cloud Firestore, qui est une base de données, euh, documents, NoSQL, euh, hébergée sur Google Cloud. Là, dans la démo que j'essayais je mon... de montrer, euh, je stockais les données dans Elasticsearch. Et j'ai aussi un dernier service, encore un autre service, euh, qui fait du ménage, c'est-à-dire quand j'efface une des grosses photos en enfin, full size et tout ça, qui va effacer les miniatures et qui va effacer les métadonnées euh, dans, dans la base de données également. Et tout ça, en fait, à chaque fois, bah, c'est quoi C'est des événements qui vont à droite, à gauche, qui appellent, euh, ou qui déclenchent en tout cas, l'appel d'autres services. Et le, la, cette, ce comportement de mon application... C'est parce que bah, tel service écoute tel type d'événement ou produit tel autre type d'événement, mais à aucun endroit je, je n'ai vraiment décrit, vu que c'est un truc que j'ai fait de manière un peu incrémentale, il n'y a aucun endroit qui décrit quel est le flow de comment mes services interagissent les uns avec les autres, vu qu'ils ne font que d'envoyer ou recevoir des, des événements ou des messages. Ensuite, un autre petit inconvénient, c'est que donc, vous avez vu, j'ai utilisé plusieurs produits différents qui ont des caractéristiques différentes et qui ont aussi un existant ou un passé différent. Et la gestion des événements est différente selon le produit que j'utilisais. Donc par exemple quand j'utilise euh, des euh, Cloud Functions, il y a une sorte de petit framework très léger qui permet, euh, donc on écrit, euh, donc là c'est juste l'entête le, en, de la fonction, qui dit voilà je vais recevoir un événement avec tel contexte et je récupère les données qui m'intéressent, le nom de l'image, le bucket dans lequel est stocké mon image. Mais quand j'utilise par exemple euh, le service qui crée les miniatures, en fait c'est un container qui tourne dans Cloud Run et Cloud Cloud Run, en fait, c'est des containers dans lesquels sont exposés des, euh, des serveurs web, finalement, qui répondent à des requêtes HTTP. Mais là, mes, mes, mes événements, les événements euh, qui viennent de PubSub disant Oh, il y a un nouveau. De, pas de PubSub, pardon, de Cloud Storage disant hop, il y a un nouveau fichier qui est arrivé. En fait, il est wrappé dans un message PubSub c'est le payload d'un message PubSub. Et comme moi, Cloud Run, c'est un service qui répond à des requêtes HTTP. En fait, c'est revrappé dans une enveloppe HTTP. Donc, je suis obligé de euh, décortiquer mon oignon et les différentes couches pour récupérer le nom de mon fichier et le bucket où c'est stocké. Après, voilà, c'est un petit peu historique parce que euh, et, et par rapport aux caractéristiques des produits que j'utilise, parce que l'un fait que de l'HTTP, l'autre fait de l'événementiel, etc. Et si je regarde encore le dernier service qui faisait le ménage, le garbage collector qui efface quand on enlève une grosse image, qu'enlève les métadonnées, etc. Lui, c'est un produit, euh, j'utilise en fait EventArc, une sorte d'abstraction supérieure au-dessus de PubSub qui permet de mettre en relation des événements, des, des sources d'événements vers des, euh, des, des, ouais, des récepteurs d'événements, enfin des, des, des sources et des sinks. En anglais et euh, ce produit-là utilise l'aspect Cloud Events que j'ai mentionné tout à l'heure dans la Serverless Workflow euh, Specification. Et du coup, là, c'est encore une autre manière de décortiquer les événements, parce que ça utilise le format euh, de Cloud Event. Donc, c'est euh, pour la même application, avec trois produits différents, j'ai trois manières différentes de gérer les événements. Bon, ce n'est pas non plus très compliqué, c'est juste quelques lignes, mais bon, ça rajoute un peu de friction et il faut connaître euh, que ces produits euh, traitent les événements de manière différente. Alors après, avec mon collègue, on a réécrit l'application d'une autre manière. Donc là, alors le diagramme a l'air plus compliqué, mais en fait, c'est parce qu'il y a une surcouche, on va dire. Donc on retrouve toujours euh, les, les petits rectangles avec les icônes, là, c'est toujours mes, les composants de mon architecture, les services, etc. Et en fait, en, en noir, en gras, là, euh, j'ai mis au-dessus de mon enfin, ma description de mon architecture, j'ai mis le workflow, j'ai mis une sorte de flowchart au-dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite euh, superposition des, des deux et que le, je trouve que mon schéma est peut-être un peu compliqué. Il faudrait peut-être que je le sépare, je ne sais pas trop. On pourra faire une V2 là-dessus. Donc là, j'ai réécrit cette application, j'ai réutilisé des choses qui existaient, mais je l'ai fait un petit peu de manière différente. Donc j'ai toujours mon frontal web, lui, je n'y ai, ai pas touché, je n'ai rien eu à faire, qui va uploader des, choses, des images dans des buckets cloud storage. Et à ce moment-là, en fait, euh, au lieu de triggerer directement le service qui fait des miniatures, en fait, je vais appeler une fonction qui, elle, va lancer l'exécution d'un workflow. Et c'est le workflow qui va ensuite lui-même dire, moi, je veux que tu appelles ça, ça, ça, ça, dans tel ordre, euh, les uns après les autres, et tout. Et en fait, euh, donc, il y a différents événements qui peuvent arriver, différentes branches. Et alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que, euh, par exemple, la Vision API, au lieu de l'appeler de manière, la, cette API de Machine Learning, au lieu de l'appeler de manière programmatique, en fait, je l'appelle de manière déclarative dans mon YAML. Après, j'ai une fonction qui fait un peu du... qui mélange... enfin qui mélange qui retraite un petit peu les données qui me sont retournées par cette API-là, parce que je n'ai pas besoin de tout, toutes les données qui me sont retournées. Et si l'image, elle est euh, safe, s'il n'y si a pas du, de la violence, de la pornographie, etc., alors à ce moment-là, bah, je vais stocker les métadonnées dans Firestore, dans Elasticsearch. Je vais appeler le service qui fait les miniatures. Celui-là, il n'a pas bougé. Enfin, s'il si est passé en reste au lieu d'être passé... en hein, pur reste au lieu d'être passé événementiel, j'appelle... Le service qui fait le collage. Et il euh, y a une autre branche où là, c'est le flux quand euh, je veux effacer les images. Et ce qui est marrant, c'est que vous voyez, il n'y a plus de boîte ou de service. Il n'y a plus que des étapes de mon workflow, parce que j'ai fait de manière déclarative la description des opérations qui doivent être faites. Donc, que ce soit, euh, par exemple, euh, effacer un fichier dans Cloud Storage, c'est juste un appel déclaratif. Pareil, même pour mettre à jour une base de données, je peux le faire aussi de manière déclarative, parce que, en tout cas, en tout cas quand c'est des bases de données sur Google Cloud, il y a une API REST euh, au-dessus des bases de données. Donc, je peux faire un appel REST à, mon, à ma base de données. Donc, j'ai fait une approche différente. Et finalement, donc voilà, ça, c'est la partie euh, du workflow. Et qu'est-ce qu'on a appris en faisant cette euh, réécriture-là donc, donc, là, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous montrer le code, donc je vais juste vous parler des, de ce qu'on a appris... Euh, des, voilà, des leçons qu'on a retenues. Donc ce qui était intéressant, c'était, vous vous rappelez par rapport au slide où je montrais les trois manières de gérer les, les types d'événements. Bah là, en fait, tous les services qui restent, en tout cas ceux qu'on n'a pas supprimés, euh, on utilise une approche REST, donc j'expose de manière classique tous mes services avec du REST, tout simplement. Il y a aussi moins de code, c'est-à-dire qu'il y a certains services, comme je vous disais, là, le service de garbage collection qui efface les petites images et tout. Euh, en fait, c'était un service où, programmatiquement, je faisais ce travail-là. Mais au final, c'était des appels que je pouvais décrire de manière déclarative avec un outil comme un orchestrateur, comme celui que j'ai utilisé. Il euh, y avait aussi ben, moins de setup à faire. C'est-à-dire que ben, là, je n'ai pas eu à mettre en place PubSub. J'avais un scheduler qui regardait à intervalles réguliers s'il y avait des nouveaux collages à faire. J'ai enlevé carrément le, le scheduler et je n'utilise pas l'autre produit de, de gestion d'événements. Du coup, j'avais aussi moins de setup à faire. Je ne faisais que du reste plus l'orchestrateur. Et c'était aussi plus facile à gérer les erreurs, parce que euh, bah, si ça fois un endroit, mon workflow entier euh, échoue, et je peux voir et savoir à quel endroit il a échoué, parce que je peux le faire soit en ligne de commande, soit dans l'interface graphique, etc., et savoir ce qui s'est passé. Après, bon bah c'était alors surtout quand on l'a réécrit au début, c'était un produit qui n'était pas encore sorti, mais qui était en, on va dire en alpha, donc qui était assez nouveau. c'était un truc, à, un nouveau truc à apprendre. Et il était pas encore, il euh, n'y avait pas encore toute la doc qu'il y a aujourd'hui. Mais bon, maintenant c'est, il est bien documenté, il est plus facile à utiliser. Euh, aussi, il faut faire gaffe parce que, alors c'est bien gentil, je dis ouais, on peut faire des trucs déclaratifs dans un, dans un, avec un orchestrateur, mais euh, faut se rappeler que c'est pas un langage de programmation qu'on utilise. Donc si on fait du code avec vraiment de la vraie logique, là on parle d'orchestration, on ne parle pas de réécrire tout un programme avec du YAML. Hein. Et il ne faut surtout pas faire ça parce que c'est impossible à, à débugger, à tester euh, et on n'est pas dans notre IDE, etc. Donc c'est de l'orchestration de services, l'enchaînement de services, mais ce n'est pas, de, quand je dis business, un process métier, euh, voilà, c'est l'enchaînement le, des choses et non pas euh, le code en lui-même de chaque ligne et instruction qu'on va faire, et peut-être éventuellement, voilà, dans les ouais, downsides, euh, un peu de, de flexibilité de l'approche événementielle qu'on perd. Euh, mais bon, c'est, ouais, ça discuter. Donc voilà, je crois qu'il me reste juste une minute pour les questions, ce qui n'est pas beaucoup. Il euh, y a différents pointeurs ici. Euh, je vous invite à les, à les regarder avec, euh, donc par exemple, euh, des quick starts si vous voulez jouer avec cette technologie-là ou si vous voulez euh, en savoir plus ou me, me contacter euh, si vous avez d'autres questions. Mais euh, je suis ravi de prendre quelques questions avant que on passe au suivant. Y a-t-il des questions pas de question. Ah si, où ça Là-bas. Par rapport à Du BPM, BPMN Ouais. Donc, il y a la différence entre workflows et BPMN. Alors, je ne suis pas bien familier non plus de BPMN. BPMN, c'est quand même plus une notation que, euh, après, on peut euh, automatiser pour euh, appeler des services, etc. Euh, après, ça reste, euh, ben, en fait, je, je dirais, tous les cloud providers se sont mis aussi à euh, créer des nouveaux produits de workflow et n'ont pas utilisé BPMN. Je ne sais pas forcément trop quelle est la logique derrière ça, ou si on n'aurait pas pu réutiliser BPMN comme euh, lingua franca de description des, des process métiers. Je ne saurais pas forcément répondre à ta question là-dessus. Après, euh, bah en tout cas, cet outil-là est bien adapté pour les architectures, comme ça, euh, à base de services REST et tout. Euh, c'est très déclaratif, c'est assez facile à plugger les choses, à définir ces retries, ses policies, ces, ces choses comme, comme ça. Euh, du coup, j'imagine que c'est peut-être plus simple à mettre euh, en œuvre d'utiliser du BPMN classique comme on le faisait avant ou qu'on le fait encore d'ailleurs je, je dis pas à voir mais après je connais pas assez BPMN hein, pour vraiment euh, en dire beaucoup plus de toute façon plus d'autres questions oui en cas ah, si, il y en a une là bas je crois non non j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main non j'ai cru bon désolé ah si là ici comment je contrôle l'historique et l'état des, des exécutions. Donc en fait, euh, donc soit on le fait euh, donc dans l'interface graphique, on peut voir toutes les exécutions qui sont passées, donc chaque exécution a un ID, on peut voir si elle a échoué ou pas, donc vert ou rouge, et on peut voir aussi à quelle étape euh, elle a échoué. Et quand on regarde aussi, dans, euh, quand on décrit une exécution, Pareil, en ligne de commande, dans l'interface graphique, etc. Ou programmatiquement, il y a aussi un SDK pour faire ça. Euh, on peut obtenir aussi euh, bah, le message d'erreur, c'est-à-dire qui va dire euh, « euh, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé telle étape à laquelle tu m'as dit d'aller » ou « je ne sais quoi ». Donc, qu on peut voilà, suivre euh, l'exécution le, le, et, et savoir où on a. Et il y a des choses aussi, euh, parce que ça, c'est pour des, ex des exécutions qui se sont déjà passées, mais pour des exécutions qui sont en cours, par exemple, donc, on voit que l'exécution en cours. On ne sait pas encore exactement où est-ce qu'on en est, dans laquelle étape. Mais ça, c'est des nouvelles, des nouveautés qui vont bientôt arriver dans le produit pour voir vraiment où on en est aujourd'hui. Et il y aura encore d'autres choses qui vont arriver sur euh, comment arriver à retracer euh, une exécution, c'est-à-dire à savoir à chaque étape. Donc, on est capable hein, déjà aujourd'hui de loguer euh, à chaque étape ce qu'il y avait en entrée, en sortie, etc. On va retrouver ça dans les logs, mais bon, il faut creuser un petit peu. Et euh, bientôt, on va améliorer encore l'interface pour pouvoir... Euh, débuguer plus facilement et suivre ce qui s'est passé à chaque étape du, du workflow. Je t'entends pas très bien. Hein. Ouais. Le déploiement, si. Ah oui. Euh, donc le versionning et le, le, lors du déploiement, donc chaque déploiement crée une nouvelle version du workflow. Les workflows qui sont encore en cours. Enfin, le, les, les exécutions encore en cours du workflow continuent d'utiliser la version avec laquelle ils ont été déployés, mais après, euh, les, nouveaux vont utiliser, euh, les nouvelles exécutions vont utiliser le, le nouveau, la nouvelle version. Après, c'est un peu une sauce en interne dans le workflow, euh, donc on ne peut pas euh, aller récupérer par exemple une ancienne version. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai plutôt tendance à conseiller euh, mes clients, etc., de, leur, euh, de prendre le YAML, de le stocker dans Git, et de faire une approche un peu GitOps, etc. C'est-à-dire, dès qu'il y a des changements dans le, la description, de faire le redéploiement par euh, CICD, etc. OK. Euh, là, j'ai vraiment, euh, vraiment fini. Et je peux, peux répondre à d'autres questions après, hein, si, si tu en as encore. Merci encore pour votre attention.